Bonjour les amis, c'est Yushka, et eh bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des cinq soleils. Nous allons voir dans cette partie la carte 10, donc du tarot de Marseille qui se nomme « La roue de la fortune ». Alors, je vais vite aller sur le tableau pour vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer et après on en discutera. Voilà. Alors, me voilà devant ce petit tableau où j'ai mis, donc, comme d'habitude, la carte de Papus, donc, qui porte le chiffre 10, hein, écrit comme ça et en entier, vous voyez avec euh, la lettre donc pas de problème et également euh, le symbole euh, de, du, du signe de la Vierge et, et voilà tout simplement donc là c'est bien après il a fait son petit dessin euh, oh, parce qu'il a arrangé un petit peu ça et puis c'est tout quoi. Mais ce qui est très important à, ce qui est très, très important à regarder, surtout parce qu'alors là, c'est vraiment dans le dessin du tarot de Marseille qu'on va décrypter certaines choses. Voilà. Alors, le euh, tarot de Marseille, je, voilà, je vous le mets, effectivement, euh, le chiffre arabe 10, il n'est pas mis, c'est toujours le chiffre romain. Je reviens dessus... Parce qu'il faut quand même pas l'oublier. Ça, c'est une grosse erreur. Hein? Voilà. Euh, et puis, il euh, n'y a aucune indication. Donc, étant donné qu'il n'y a aucune indication, il faut vraiment se servir du dessin pour savoir euh, ce que euh, la carte nous délivre un petit peu comme rébut. C'est un rébut, hein? la carte. Pour dire, voilà, je suis cela, je fonctionne comme ça, etc., etc. Et après, une fois qu'on a dit, on dit « Ouais !» On dit le titre, on dit « Voilà, c'est la Vierge hein? !» Et on a tout gagné parce que si on étudie la Vierge, et ben on sait plein, plein, plein de choses. Alors, là, comme Nostradamus, parce que je dis toujours que c'est Nostradamus, disons, qui, pour moi, hein, euh, qui, qui a planté des choses, disons, dans ce, qui a codé euh, certaines choses, disons, dans le, dans le tarot de Marseille. Alors, ça, c'était une petite révision parce que on arrive à la deuxième carte. Et voilà, donc je vous montre simplement que le pied donc, de la roue de la fortune, qui, qui est la dixième arcane, parce qu'on voit 10, mais ça c'est en chiffre romain, donc je vous ai dit pourquoi, euh, porte, disons, le, le, le signe euh, des Gémeaux. Ah, il a mis les Gémeaux, il a, il a mis les Gémeaux, d'accord, le symbole des Gémeaux, d'accord. Euh, Gémeaux, signe mercurien, voilà. « Gémeaux », c'est porté par le chariot, le 7. D'accord. Donc, « Gémeaux », ça voulait dire qu'il était en route. Et quand on est en route, eh bien, ça roule. Voilà, ça roule. Vous voyez Et ensuite, là, on voit qu'il y a une roue. Hum euh, la roue euh, symbolise, disons, euh, euh, on va voir ça, euh, c'est un, un rébut pour te dire, tu as affaire à, à la Vierge, là, hein, voilà, c'est pour ça qu'ils mettent deux bonhommes, un hein, qui monte, un qui descend, ça, ça c'est un clin d'œil tout simplement, c'est juste un clin d'œil pour te dire, tu as deux signes mercuriens, ou c'est le deuxième signe mercurien, alors, ok, effectivement, le chariot, enfin les Gémeaux, qui est un signe mercurien, il porte le chiffre 7 et il est sur la maison 3. 7 et 3, 10. Clac, clac. Vous voyez comment, euh, comment on doit rebondir. Hein? Voilà. Alors, euh, de l'autre côté, on voit qu'il y a une manivelle, on voit qu'il y a un essieu, un centre, euh, là, où il y a une forme, disons, de... Euh, de dentelée, etc., etc., alors euh, on voit, hein, il a bien marqué les dents, vous voyez, il et tout, mais il y a un terme, hein, pour nommer ça, et eh ben c'est ce qu'on va découvrir maintenant, parce que je vais faire un petit... vous dire en anglais, je ne trouve pas le mot en français, le fameux traveling arrière. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà, marche arrière, si vous voulez. Ah, marche arrière, ça fonctionne bien aussi, marche arrière. Hein. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien là Surtout que vous... Voilà, vous pouvez bien voir également. Donc, et je vais mettre sur le côté, mes amis. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, eh bien, bonjour, comme d'habitude. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, voilà donc... Euh, le, le, la fameuse carte qui porte le signe de la Vierge. Ok, c'est la roue. Et ça, c'est les gémeaux. Alors, pourquoi moi je dis que c'est la Vierge, hormis qu'on peut le trouver autrement et qu'il faut revenir en arrière Là, on te dit, c'est pas la peine d'aller plus loin hein, si t'as pas compris. Il faut quand même revenir en arrière parce que le 10 porte naturellement, les dix cartes précédentes qui sont extrêmement importantes. Voilà. Alors, ok. On va juste aller, disons, en arrière avec le 9. Et le 9, moi, j'ai mis ici la fameuse carte l'ermite qui est la 9 neuvième arcade donc du, du tarot de Marseille. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus donc je n'y reviens pas mais je vous invite justement comme le dit si bien la Vierge à retourner en arrière hein, aussi hein, pour voir un peu ce qui s'est passé avant et ce qui a déclenché telle, telle chose et moi je vais m'arrêter uniquement disons à cette fameuse lanterne voilà que porte euh, l'ermite donc la carte neuf car rien à voir c'est juste un clin d'œil pour dire que c'est lié et bien figurez vous que la fameuse lanterne, c'est un nom, un nom, voilà, qui désigne, euh, vous regarderez ça euh, sur, euh, vous regarderez ça, disons sur Google, si vous en voulez un petit peu plus, parce que ce sont des termes qui sont techniques, alors je ne veux pas vous faire des dessins d'engrenage, de, que ce soit disons avec la roue, etc., etc., on va le faire très simple, c'est un mouvement qui en entraîne un autre. Voilà. Hein, d'accord euh, La lanterne, euh, dans, le, le, dans le côté technique, je ne sais même pas si c'est féminin ou masculin, parce que des fois, pour désigner autre chose, euh, je n'ai pas fait attention. Bref, on s'en fiche, on garde lanterne. Euh, le mot lanterne, ici, désigne un, un engrenage, un mouvement qui en entraîne un autre. Vous voyez, c'est comme quand on est énervé, ben, si encore il y a quelqu'un d'énervé qui arrive, et eh ben on s'énerve encore plus et on se monte la tête, on fait des trucs ou enfin ça commencé comme ça, après il y a le bras qui part, enfin c'est ce truc là. Mais il n'y a rien qui te dit que tu ne peux pas revenir en arrière et puis stopper le mouvement. Hein? Voilà ce que dit disons le côté euh, euh, également euh, lanterne hein? et on le verra également avec la, la Vierge. Alors, là, c'est évident que juste après euh, cette carte, il euh, y a le pendu. <rire> le pendu, c'est à nouveau l'histoire de la lanterne, parce que la lanterne, disons, c'est là où on... C'est un autre mot pour désigner la potence. Alors, vous voyez un petit peu, trois fois, quelque part, hein, ce tarot nous dit, une fois, lanterne, avec l'ermite. Ici, lanterne en grenage et ensuite, le pendu, l'engrenage, excusez-moi, euh, le, la potence, hein, ça fait 9, 10, et puis l'autre signe qui est après, parce que la, la, le, le, le 11, on le, on le verra, mais ce n'est pas, pas un signe du zodiaque, c'est-à-dire qui est inscrit dans la roue. Hein, voilà. Alors, vous voyez un petit peu, c'est-à-dire, poum, poum, poum, et là, il y a un truc qui est tout à fait fabuleux, on le verra avec la carte 11, mais déjà ici, euh, on nous avertit avec euh, ici, avec la roue de la fortune, vous vous rendez compte Ça ne veut pas dire que c'est perdu, hein ça veut dire que tu as juste, <coughs> juste l'occasion justement de faire machine arrière, hein mais elle, elle est splendide quelque Part disons le message, il est tout à fait splendide. Tu n'es pas, c'est pas parce que tu as mis le petit doigt, tu peux pas retirer ton doigt. Moi, moi j'ai mis ça, hein, le doigt là. J'ai mis euh, beaucoup d'inscriptions, disons, qui étaient autres. Hein, et disons euh, que je, je peux expliquer avec mon jeu, mais c'était ici, c'est pas euh, comment on va dire, euh, c'est c'est pas. C est, c est, c est, c'est pas l'objet, hein, voilà. Par contre, je vais vous dire simplement euh, que la, cette carte-là, la route de la fortune, eh bien, en plus de ça, elle, elle, elle porte le numéro euh, 10, elle est également, également, hein, sur la maison 6. <rire> eh bien, qu'est-ce que ça fait 10 plus 6 Ça fait 16. 16, la 16e maison, euh, la 16e carte, pardon, la 16e carte, et hein, eh bien, c'est la maison Dieu, c'est Rouhaha, où on est fracassé et tout, on peut se ramasser vraiment, ou pas, hein, c'est, voilà, à nouveau, tout dépend, disons, euh, des décisions qu'on prend. Si on va au bout, vraiment, quelque part, de notre illumination, mais est-ce qu'on se trompe là Parce que, il y a quand même un côté extrêmement lunaire hein avec cette, cette carte autant le 9 nous fait penser disons euh, au cycle solaire autant le 10 nous fait penser au cycle lunaire hein, vous voyez chien donc là il y a un côté donc de de pas s'égarer vous voyez chien de pas s'égarer alors, euh, bon, bah, le petit bonhomme, il est en haut, il y a justice et tout. Et il y a de l'eau, vous voyez, hein, pour les gémeaux là en bas, hein, j'ai repris de l'eau. Et l'eau, il faut faire très attention parce qu'on peut, quelque part, euh, euh, c'est l'émotion, on peut se tromper complètement, hein, complètement. Et on peut également euh, prendre, disons, euh, ses euh, désirs pour des réalités ou tout simplement être, euh, avoir envie d'être berné, voilà, ou, euh, enfin, tout, toutes ces choses-là. Euh, donc, c'est une question, disons, euh, vous voyez, la roue, attention, lanterne, engrenage, et la lanterne, après, qui t'emmène... Euh, avec l'autre signe, le signe d'après, c'est la balance, et qui, qui donne, disons, l'image du pendu. Vous voyez un petit peu comme les histoires se suivent comme ça, mais il y a d'un fil conducteur. Voilà. Bien, écoutez, les amis, j'espère que... Ah, oh, tiens, mais j pas, je ne vous ai pas dit ça. Bon, euh, vous avez vu, hein, je vous en avais parlé concernant euh, le chariot, que le chariot... Euh, le premier signe euh, donc, mercurien, qui est gémeaux, eh ben, c'était le départ de la fortune. Clac-clac. Il avait un ticket. Hein? Et là, on dit, qu'est-ce que tu en as fait, ce ticket, puisque c'est le deuxième signe mercurien. Donc là, c'est la roue de la fortune. Là, c'est vraiment le germe de la fortune. Et ça, c'est le roue de la, de la fortune. Mais il n'y a rien qui t'empêche d'aller et de venir. Voilà, tu n'es pas cloué dans une espèce de boîte où tu, tu, tu ne sors pas de ce formatage. Voilà, c'est la grande chance, donc, de cette carte hein, qui dit qu'à tout moment, tu peux revenir, hein, voilà, et faire autre chose, et voilà, comprendre le truc. Et c'est une carte qui est très, très gaie pour ça. Voilà, hein, c'est un peu aussi une carte de rattrapage, hein, si vous voulez. Et quand on fait un rattrapage, on le sait bien, par exemple pour les, pour les étudiants, euh, ils repassent pas l'année, c'est sur un truc qu'ils n'ont pas compris, voilà, c'est pas sur tout, hein, et c'est ça qu'il faut aller chercher, et ça c'est magnifique quand même, hein, voilà, c'est pas un bouleversement de tout, tout, tout, tout, tout, tout, et voilà pourquoi le 10, faut qu'il reste une 10. Parce qu'il y a juste peut-être un petit truc, euh, un, une, un point hein, dans ce 10 qu'il faut, euh, on va dire, rectifier pour dégripper la machine. Voilà. Eh bien, mes amis, j'espère que cette petite vidéo euh, vous a plu. Euh, moi, je m'amuse bien à chaque fois, euh, disons, euh, le temps de les préparer et tout, ça m'amuse. Oui, et j'espère que, bon, vous avez, vous avez passé un bon moment. Alors, euh, n'oubliez pas euh, de me liker si vous avez aimé, partager. ça c'est sympa, c'est très sympa ça. Et puis, je vous remercie quoi qu'il en soit de venir me voir, de suivre un petit peu comme ça. Euh, ces petits clins d'œil hein, que je vous mets donc sur, euh, sur le tableau concernant euh, le tarot de Marseille à la lumière du tarot des cinq soleils qui est le nom de mon site où vous pouvez me retrouver également euh, voilà et ben je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour le pendu donc ah non, non, non, non non, non, <rire> non, non, non, non, non, non ça ne va pas être le pendu parce que la onzième Arcane n'est vraiment pas le pan du chien. Voilà. Et vous aurez une surprise là. Magnifique. Allez, au revoir.